Bonjour, dans cette vidéo capture qui est une des vidéos capture sur Google et les outils Web 2.0, nous allons vous présenter Google Documents. Donc vous devez aller à Google.ca, ensuite vous rentrez votre compte d'email et vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte d'email, vous pouvez vous en créer. Ensuite vous allez à Documents, donc vous cliquez sur Documents et cette fenêtre va apparaître sous cette forme. Donc vous êtes dans Google Documents. Vous pouvez créer des documents en format texte comme avec Microsoft Office ou OpenOffice, présentation, feuilles de calcul comme Excel par exemple, formulaire pour faire des formulaires d'évaluation ou des formulaires d'inscription, des dessins, des tables par exemple ou bien une collection de documents par rapport à des thématiques bien précises. Vous pouvez aussi... Importer des fichiers directement à partir de votre ordinateur et les partager avec des personnes avec qui vous travaillez, par exemple. Donc, on va cliquer sur « Fichier ». Ensuite, on va aller chercher le document qu'on veut importer, par exemple. Donc, supposons que c'est ce document sur lequel nous voulons travailler à plusieurs. Donc, on va convertir les documents texte au format Google Documents pour pouvoir y travailler de manière efficace. Ensuite, vous cliquez sur « Démarrer l'importation ». Donc, l'importation a été bien démarrée. Donc, le document a été converti au format texte de Google. On peut maintenant commencer par le partager. On va cliquer sur « Partager ». Ensuite, vous pouvez choisir. Donc, cette fenêtre va apparaître. Vous avez la possibilité. Pour le moment, le document est privé. Donc, c'est juste les personnes qui ont accès au document qui peuvent... Y accéder de manière à partir de leur compte du donc par exemple on va aller chercher une de nos collègues avec qui on travaille sur le dossier supposons par exemple on rentre son courriel et on modifie son statut donc par exemple il peut avoir elle peut avoir la modification autorisée si vous rédigez à plusieurs sur un article par exemple ou juste commentaire autorisé, par exemple, si vous voulez juste avoir les commentaires par rapport aux documents sur lesquels vous travaillez, ou juste consultation autorisée. Par exemple, on va mettre commentaire autorisé. Ensuite, vous cliquez sur partager et enregistrer. Donc, votre collègue va recevoir l'invitation. Et elle pourra se connecter via son compte Gmail pour pouvoir accéder au document et apporter ses modifications. Ainsi de suite, vous pourriez, au fur et à mesure, ajouter des personnes de votre choix et partager des documents avec eux. Donc, en ce qui concerne le partage, voilà comment vous pouvez le faire. On va revenir en arrière, par exemple. On va revenir en arrière, on va cliquer sur « OK ». Ensuite, vous pouvez accéder au document directement en ligne. Donc on va aller ouvrir le document par exemple donc voilà le dossier spécial sur lequel nous travaillons ensuite vous avez maintenant la possibilité vous voyez ça se présente comme une interface de office ou bien de microsoft word office ou d'open office ou de libre donc vous pouvez par exemple apporter des modifications au fur et à mesure et vous avez les flux de commentaires, par exemple, si ma collègue vient et fait des commentaires sur le document, vous allez recevoir au fur et à mesure les flux de commentaires, ainsi de suite. Vous pouvez aussi le partager ici directement et rajouter au fur et à mesure des personnes de votre choix. Voilà par exemple comment vous pouvez importer des documents sur Google Documents et le partager avec des personnes de votre choix. Merci beaucoup. À bientôt.